Bonjour, je suis Régis Amont, chef d'entreprise, coach et formateur marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente. Vous êtes dans la section marketing de mon blog, section dans laquelle j'ai l'habitude de partager avec vous des techniques depuis bien longtemps, des techniques simples et efficaces de marketing pour vous aider à mieux vendre et à vendre plus facilement vos produits. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux objections qu'on retrouve dans la vente des produits professionnels et la vente des services aux entreprises. Alors, il vous arrive souvent d'aller prospecter une entreprise et puis lors du premier rendez-vous commercial, on vous demande de laisser une plaquette ou un, un document ou un courrier d'agrément, un dossier d'agrément. Et ensuite, personne ne vous rappelle. C'est le silence radio. Eh bien, ça, c'est le fruit d'une objection commerciale. Ou bien, encore vous êtes en prospection commerciale, le client semble intéressé. Il vous demande un devis. Vous vous empressez, vous aussi, de le lui envoyer. Et puis après, plus rien. Il ne vous rappelle plus pour vous donner la suite. Il ne vous dit pas s'il commande ou bien non. Vous, vous, vous le rappelez. et Ce même client qui était enthousiaste auparavant, il ne vous prend plus au téléphone. Il vous fuit carrément. Eh bien, sachez que c'est également le fruit d'une objection commerciale. Les objections commerciales, c'est un sujet qui intéresse particulièrement les commerciaux B2B. Et c'est pour eux que je fais cette vidéo ce matin. Alors, pourquoi je fais cette vidéo spéciale pour les commerciaux B2B Eh bien, c'est parce que dans la vente B2B, si vous n'avez pas une bonne maîtrise des mécanismes de décision d'achat des clients, des clients entreprises, si vous n'avez pas une très bonne connaissance de ces deux objections particulières, c'est surtout, et surtout, comment les contourner Vous allez passer des mois entiers sans vendre un seul produit, sans signer un seul contrat. Pour le compte de votre entreprise, ou de votre employeur. Et le plus grave, c'est si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ils n'achètent pas vos produits, cela va vous briser moralement, ça va vous briser également, ça va briser également votre confiance en vous, en tant que commercial B2B. Et la plupart des commerciaux B2B qui sont dans ce cas, ils sont tellement mal dans leur peau qu'ils souhaitent parfois même démissionner de leur poste de travail ou changer complètement de métier. Alors, j'ouvre une parenthèse rapidement avant de continuer. Cette vidéo... C'est une suite de notre vidéo de base sur les difficultés de vente, intitulée « Pourquoi vous n'arrivez pas à vendre en ce moment et comment relancer vos ventes ». Ce qui veut dire que cette vidéo, est la, la, la vidéo que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, est une vidéo d'un niveau avancé. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo de base sur les difficultés de vente, je vous recommande d'aller regarder euh, cette vidéo-là en cliquant sur le lien qui se trouve au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Ou bien aller sur YouTube ou aller sur notre page Facebook, regarder dans l'historique pour revoir les vidéos. Ou vous pouvez aller directement sur le site internet qui s'affiche à l'écran et puis télécharger la vidéo. Alors je referme rapidement cette parenthèse et on revient dans le, dans le vif du sujet de notre vidéo de ce jour. Qui est, qui je le rappelle, quelles sont les deux plus grandes objections particulières de la vente des produits professionnels et la vente des services aux entreprises et comment les contourner pour pouvoir accroître vos ventes. Alors, petit rappel de vocabulaire commercial sur le thème « objection ». Alors, une objection, c'est tout simplement un refus déguisé, une objection commerciale, bien sûr, un refus déguisé de la part de votre client, un argument qui va alléguer pour ne pas acheter votre produit. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez proposer une offre commerciale à votre client, et que celui-ci va vous donner une quelconque réponse ou bien un argument Quelconque, pour ne pas acheter votre produit, c'est une objection qui vient de vous opposer. Alors dit comme ça, une objection doit être facile à contourner, pour un commercial en tout cas qui est bien formé et qui sait lever la plupart des objections qu'il entend de, de ses prospects. Mais la particularité justement de la vente B2B, c'est que l'entreprise, comme elle est impersonnelle, elle ne va pas exprimer clairement ses objections, comme le ferait par exemple un individu. La plupart de ses objections seront silencieuses et parfois indétectables, pour, pour vous qui êtes commercial. Ce qui fait que vous serez débousselé la plupart du temps, puisque il ne, il, il, vous ne saurez pas comment réagir face à ce type d'objections qui sont indétectables et puis qui sont difficiles à contrer. Donc, en tant, et tant que ces objections ne sont pas levées, il ne peut pas avoir vente. Alors, de quoi s'agit-il Quelles sont ces objections qui empêchent les commerciaux de vendre constamment Il y a le manque d'intérêt et puis il y a la disponibilité financière. Le manque d'intérêt, c'est tout simplement le fait que le prospect il ne voit pas en votre produit ou bien en votre prestation de service quelque chose qui va lui apporter un bénéfice quelconque. Et donc, s'il n'y a pas d'intérêt pour votre produit, il n'achètera pas. Ça, c'est la première objection. La deuxième objection, c'est le manque de disponibilité financière. C'est le fait que votre prospect, bien qu'il soit intéressé par votre produit ou bien par vos, par vos services, il n'achète pas parce qu'il n'a pas suffisamment de liquidité financière au moment précis où vous lui faites votre proposition commerciale. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ces deux objections, elles sont indétectables, pour le commercial en tout cas. En tout cas, la plupart du temps, elles sont indétectables et c'est ce qui va faire que vous allez courir, vous épuiser, à courir derrière les prospects qui ne sont pas intéressés ou bien qui n'ont pas d'argent pour acheter votre produit. Et ils ne vont pas vous le dire. Ceux qui sont les plus pugnaces vont continuer à traquer le prospect pendant le long mois. Mais à la fin, comme le gars n'achète pas, parce que ces deux objections n'ont pas été levées, vous finissez vous-même par, par, par tout abandonner. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'apprendre dans un premier temps à détecter ces deux objections silencieuses et ensuite dans un second temps, on va apprendre quelles sont les techniques les plus efficaces pour pouvoir contourner ces, ces objections. Alors, comment détecter le manque d'intérêt du prospect pour vos produits professionnels et vos prestations de services comme je l'ai dit, je reviens toujours, ces deux objections sont silencieuses. C'est-à-dire que le prospect, il ne va pas vous dire clairement que ça ne m'intéresse pas, ou bien que je n'ai pas, pas, pas d'argent la plupart du temps. Donc, pour détecter ces objections, il va falloir apprendre à observer deux choses. Première chose, quand est-ce que ces silences interviennent dans le processus de vente Et deuxième chose, quand est-ce qu'il y a des comportements ou bien des arguments illogiques du prospect qui apparaissent pendant le processus de vente il n'y a que comme ça que vous, pourrez, vous pouvez détecter l'objection qui est en cause et puis ensuite savoir comment la contourner. Alors pour cela, on va prendre un exemple. On va prendre le, le canal de communication le plus utilisé par les, par les commerciaux B2B qui est la prospection terrain. Alors en règle générale, les prospections terrain, ils sont précédés d'envoi de courrier ou bien d'emails ou bien d'appels téléphoniques afin d'obtenir les rendez-vous rendez commerciaux. Si c'est votre cas, quand vous envoyez un courrier ou bien un email à un prospect et que celui-ci ne répond pas volontairement pour vous accorder un rendez-vous commercial, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Il est en train de vous dire, par son silence, qu'il n'est pas intéressé. C'est simple. Mais comme vous, comme le commercial B2B, il n'a pas des compétences en copywriting, c'est-à-dire l'écriture des documents commerciaux, les script phoning, les vidéos. Il va utiliser des méthodes complètement désastreuse pour pouvoir contenir le problème. Il va forcer le rendez-vous commercial. Notamment s'il a une pression de son patron qui lui reproche de ne pas, de ne pas atteindre ses objectifs de vente. Qu'est-ce qu'il va faire Il va soit utiliser le mensonge ou harceler le prospect par tous les moyens qui sont à sa disposition pour, à savoir, appeler un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que le prospect accorde son rendez-vous ou bien mentir, c'est-à-dire il va voiler l'objet de sa visite commerciale. Il va faire semblant comme s'il vient acheter ou bien il vient faire une demande de partenariat, ou il vient plutôt vendre son produit. Donc s'il réussit cette étape de forçage, là, il va pouvoir obtenir un rendez-vous commercial en forçant le passage. Mais l'objection de l'intérêt n'a pas été levée, donc il ne peut pas avoir... Si lors du rendez-vous commercial, si le prospect ne demande à aucun moment de lui proposer un devis et qu'il allègue quelconque argument, ou bien vous demande des, des documents supplémentaires, c'est qu'il n'est pas intéressé et qu'il est en train de vous le faire savoir de façon silencieuse, de façon codée. La plupart du temps, le prospect va, va vous demander de laisser une plaquette commerciale, ou bien va vous demander de déposer une demande d'agrément. Mais tant qu'il n'a pas demandé un dévis volontairement, sans que vous lui forcez la main, c'est qu'il est en train de vous dire d'une façon codifiée, et je le reprends, qu'il n'est pas intéressé par votre produit. Ou bien parfois, en règle générale, le prospect il va transférer la prise de décision à quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Tu peux entendre des arguments du style « Vraiment, votre produit m'intéresse, mais ici, la plupart du temps, c'est le patron qui décide des produits, ou bien c'est le patron qui décide des prestations de services achetés, et ici, il a l'habitude de choisir ses amis ou bien il choisit ses connaissances. » Voyez-vous, pour moi, c'est ce genre d'argument illogique qui montre qu'un prospect n'est pas intéressé par votre produit. Sinon, la logique de quelqu'un qui est intéressé par votre produit. Ce serait de présenter, s'il est intéressé, ce serait de présenter votre produit ou même votre prestation de service à son patron. Quitte à lui de rejeter la proposition. Mais sans même présenter la proposition à son patron, il répond d'office que votre produit ne passera pas. Vous devez vous-même comprendre que par là, il est en train de vous dire que votre produit ne l'intéresse pas. Donc, scrutez, cherchez à interpréter tous les arguments illogiques, tous les silences euh, à cette étape-là, pour vous assurer que c'est vraiment le manque d'intérêt qui est l'obstacle à ce niveau-là. Maintenant, on prend le cas où, lors des rendez-vous de, de prospection commerciale, le prospect lui-même, il vous demande un devis, ou bien il vous demande de lui faire une offre commerciale. Et puis ensuite, il ne vous recontacte plus. Silence radio. Ce silence-là, il doit être interprété par vous comme une objection de manque de disponibilité financière. Le prospect est en train de vous dire qu'il n'est pas prêt financièrement pour acheter votre produit. Et c'est comme ça que vous devez interpréter ce silence ou bien cette lenteur de réaction de, de la part des prospects en entreprise. Par contre, s'il évoque un, un, un quelconque argument sur le prix ou sur la qualité, c'est que l'objection n'est pas au niveau de la disponibilité financière, mais plutôt au niveau de la crédibilité de votre offre. Là, je fais référence au premier coup dans, dans la vidéo de base, j'en ai parlé tout à l'heure. Rappelez-vous du troisième feu tricolore de la vente qui est la crédibilité. Donc, si vous entendez des objections du genre « votre produit est trop cher »,« est-ce que vous ne pouvez pas diminuer vos prix »,« revoyer vos prix »,« est-ce que vous-même là, vous êtes certifié qualité »,« est-ce on vous demande une attestation de régularité fiscale, etc. » Ce genre d'objections qui sont relatifs au prix et puis à la qualité, ça, ça reste dans le cadre du troisième feu tricolore de la vente. Donc, dans ce cas, il faut revoir l'offre commerciale. Mais s'il y a silence, après un dépôt de votre débit, c'est que le gars il manque tout simplement d'argent c'est qu'il n'est pas prêt là aussi il peut avoir des arguments illogiques pour, que vous, pour que des arguments illogiques qui peuvent vous faire attirer l'attention par exemple le prospect vous dit que il vous dit quelque chose qui n'a rien à voir avec une remise en cause du prix ou bien avec une remise en cause de la qualité c'est qu'il n'y a pas de disponibilité financière, il n'a pas envie de vous révéler la, sa situation de trésorerie par exemple j'ai entendu une fois un de mes clients qui disait que après avoir déposé son devis, il vendait, il vendait des téléphones fixes pour les bureaux. Pour un seul téléphone fixe, le directeur achat lui demande, vous savez, il lui demande de lui proposer un contrat. Pour un seul téléphone qui vaut à peine 40 000 francs CFA, hein, à, peine, à peine moins de, de 100 euros, il lui demande de proposer un contrat juridique qui va être validé par la direction juridique de l'entreprise avant de donner l'accord pour acheter. Ça, c'est ce genre d'argument-là que vous devez savoir interpréter comme un manque des disponibilités financières ou bien d'urgence euh, du besoin. L'urgence du besoin pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo de base sur la vente, c'est pareil comme la disponibilité financière. C'est une objection qui se lève de, exactement de la même manière. Donc je n'en parle pas parce que généralement euh, quand il n'y a pas d'urgence, euh, euh, c'est assez clair pour le prospect. Mais c'est le manque de disponibilité financière qu'il qu aura tendance à cacher au commercial comme information. Donc si après avoir demandé volontairement un débit. Vous remarquez, que, euh, vous remarquez un silence radio, vous n'avez plus de retour, vous n'avez plus de réponse, ou bien vous remarquez encore qu'il commence à donner des arguments qui ne sont pas logiques, qui n'ont rien à voir avec la qualité ou bien le prix, c'est à ce niveau c'est qu'il manque de liquidité financière. Okay? Alors, comment lever ces deux objections, que sont le manque d'intérêt ou le manque de disponibilité financière alors, pour le manque d'intérêt, c'est très simple. Vous revenez tout simplement au début du processus, c'est-à-dire que dans le cas, vous revenez dans l'intérêt. C'est-à-dire Vous devez réécrire votre courrier de prospection commerciale. Si c'est un phoning, vous devez reprendre votre script de phoning pour le rendre plus attractif. Il faut qu'il y ait un plus fort taux de réponse de vos prospects qui demandent des devis qui vous accordent volontairement des rendez-vous commerciaux, sans que vous ayez à forcer ni à mentir. Donc, je le répète, un commercial B2B doit être compétent en copywriting. Prenez les coups dans ce sens. Vous allez dans une posture beaucoup plus agréable, beaucoup plus à l'aise. Quand, quand vous déposez un courrier commercial dans une entreprise et que, vous, en retour, vous recevez un appel de demande de rendez-vous, vous êtes plus à l'aise pour vendre votre produit, vous êtes plus à l'aise pour déployer tous les arguments commerciaux pour pouvoir convaincre le, le prospect d'acheter. C'est ce que je fais tous les jours pour avoir moi mes clients. C'est ce que nous enseignons à tous les commerciaux que nous, que nous formons pour pouvoir vendre des produits professionnels ou bien des prestations de services aux entreprises. Vous envoyez d'abord des emails. Si vous, envoie, vous envoyez des emails. si vous n'avez pas de réponse, reprenez vos, vos, vos emails. Si vous déposez des courriers commerciaux et que vous n'avez pas de, de réponse, reprenez-les, réécrivez. Si vous postez une vidéo de contenu et puis vous n'avez pas de retour, Réécrivez votre script. Si vous n'avez pas de réaction, reprenez. Maintenant, ce qui concerne le manque de disponibilité financière, comment le contourner Alors, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il faut mettre en place un système de suivi efficace. De sorte que vous allez rester dans la mémoire de votre prospect jusqu'à ce qu'il ait la disponibilité financière pour acheter votre produit. Ou bien qu'il soit dans l'urgence. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que les, deux plus, les plus, deux plus grands obstacles qui vous empêchent de vendre aux clients entreprises, ce sont le manque d'intérêt et puis la disponibilité financière. Donc, apprenez à les détecter, même si elles sont silencieuses, silencieuses, et puis à les corriger pour pouvoir débloquer votre compteur vente. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aller visiter notre site Internet. Vous aurez plein, plein, plein d'informations. Vous aurez des formations gratuites en marketing pour vous aider à vendre plus facilement en tant que commercial ou chef de PME. Je vous dis bye bye, à très bientôt.